Salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Squid Game. Aujourd'hui on va jouer à Squid Game. Et on va faire, on va se faire plaisir, on va, on va jouer à Squid Game. Euh, J'ai vais faire un truc vite fait. Tac. Voilà. Bref, on va aller sur Squid Game. let's go cool. Alors, euh, si vous n'avez pas vu la série, euh, bah, ne regardez pas vraiment cette vidéo parce que spoil un peu la série. Moi, je la regarde en entier. Incroyable série. Euh, donc quoi alors on va y aller. Let's go. Euh, J'espère que voilà n'oubliez pas avant lâcher un pouce bleu, vous abonner et euh, voilà c'est important. En plus c'est des Français. Euh, donc, du coup voilà. Bah, du coup je vois dire moi. Voilà donc du coup je suis ok en vidéo. Euh, bon je suis en vidéo. Ouais parce que oui, s'ils savent pas créer une chaîne YouTube, oui j'en ai une. Euh, bon du coup. Ok let's go let's go. Donc du coup suite Game, c'est un jeu d'horreur, que là horrifique. Voilà bien une suite game. Ok. Oh. C'est le premier euh, jeu. Ok donc en gros euh, c'est un de trois soleils mode mortel quoi voilà. Euh, Franchement elle est incroyable, est la merde série. Ok, ok. Oh Attendez, moi je m'arrête avant. Ok. Oh c'est chaud oh. Ouh oh, oui. Pff, Jamais je dois perdre un ce jeu c'est facile en vrai Faut juste savoir au moment où elle s'arrête Oh Oh Alors on va pas, on va pas vraiment faire les six jeux je pense dans cette vidéo je sais pas on va voir yes c'est bon on a gagné c'est bon yeah. Wow, donc si vous oh, non, putain de numéro 1. Euh, donc si vous n'avez pas vraiment vu la série ne regardez pas vraiment, vraiment la série je vous conseille faut la voir avant parce que si vous l'avez pas vu je pourquoi pas l'intérêt tu vois après vous allez vous spoiler et tout donc je préfère que voilà si vous n'avez pas vu la série vous ne regardez pas la vidéo parce que voilà c'est c'est c'est mieux alors juste je une petite parenthèse euh, donc désolé euh, parce que pendant trois mois j'étais pas euh, actif euh, en fait en ce moment je suis vraiment très très occupé par les courses et c'est très important donc je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire les vidéos donc du coup voilà c'est euh, assez compliqué euh, mais j'essaie au maximum d'en faire bientôt je vais tourner une vidéo sur minecraft avec un ami euh, donc voilà si vous voulez m'ajouter sur Discord il sera en description en, euh, en description dans voilà, mon discord euh, du ratou et donc si vous voulez euh, savoir un peu voilà. ok ah oui couper le biscuit ouais, c'est grave simple ça c'est le jeu le plus simple du monde ça C'est terminé. C'est bon? Yes! Et vas-y, c'est simple, frère. Euh, ok. Euh. C'est la merde, ça. Les gens qui meurent, c'est la, la merde. C'est incroyablement facile. Voyons voir vos biscuits. une vous êtes arrivé juste ici. Oh non, là, je crois que ça va être... Euh... Oh non. Oh non, non, non, Ça va être le truc d'horrible, Bah oui, voilà. Vas-y, mi. Moi les gars, ma technique, quand je vois rien ici dans le noir, c'est de courir. Et par contre, pas un bas t'as fait rien, c'est normal. Allez Mort Chiche Ok, bon, j'ai rien dit. Je vais me ta tailler avant que je... Ok. Oh non, Bob non c'était manade, c'est des malades des bâtards. Salvatar. C'est vraiment des bâtards à faire ça Ok. Oh. Ok, 20 secondes. On, on... on va tenir, on va tenir, je sais. On va tenir. Hein. Oh, franchement là. Là, il n'y a pas moyen. Que... Oh là, pas moyen de tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux D'ailleurs, pas encore mourir, hein. on peut encore au top. Oh non! Bon, après ce jeu, on va s'arrêter pour la vidéo parce qu'il manque à faire de plus importants Mais, du coup. Attendez deux secondes les gars, juste deux secondes. Oh mar... merde, oublié, j'ai raté l'épreuve. Ça y est, c'est la mort subie. Bref, en tout cas, merci d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis bye, à très bientôt. Bah, pour une nouvelle vidéo on fera peut-être la partie de la suite euh, de la vidéo n'oubliez pas il y a mon Instagram dans la description il y a il y a déjà il ya il y a tout voilà. je, je vais tout mettre mon Insta mon mon, euh, mon Discord tout ça je vais tout mettre les gars. Donc, du coup voilà, si vous voulez vous abonner à Z, vous voulez sur le discord, euh, bah, j'accepterai voilà mitié. En tout cas, bah, merci d'avoir assisté à cette, à, cette, à cette vidéo, en tout cas bye tout le monde, ciao ciao